Dans la forêt, le sol n'est jamais retourné, retourner la terre, ça fait mal au dos, ça fout tout à l'envers. C'est comme si vous alliez vous mettre la tête dans le bassin et les poissons rouges sur la pelouse. Chacun doit rester à son étage. La terre n'est pas un support, ça grouille de vie. Un gramme de terre, c'est un milliard de micro-organismes. Vous avez ceux qui vivent avec de l'oxygène comme nous, les aérobies. Et en dessous, à une certaine profondeur, ceux qui vivent avec peu ou pas d'oxygène, les anaérobies. Donc si vous retournez le sol, bah, ça n'a servi à rien. Au lieu d'avoir des phosphates et des sulfates, des sels assimilables par les radicelles, vous allez avoir des phosphures et des sulfites, des poisons. Les radicelles de vos légumes, de vos ivases, de vos rosiers vont être en contact avec des choses qui n'étaient pas prévues. Ça va les fragiliser. Une plante fragile, c'est comme nous, ça ramasse toutes les merdes qui traînent. Les attaques de pucerons, de limaces et d'escargots sont dues à 75% à l'enfouissage de la matière organique en profondeur au moment des labours. On n'enfouit pas, on recouvre. Bon, alors attendez, dans la forêt, vous avez les feuilles mortes, c'est le carbone. En dessous, les feuilles mortes dégradées des années précédentes, c'est l'humus. C'est ce qu'on appelle le rapport carbone-azote. Si vous mettez... Si, pensant bien faire, vous avez broyé des branchages, vous pensez bien faire, vous mettez du carbone, ça, ça c'est du carbone. Ah, même le sol, sur un sol dépourvu de matière organique, ça veut dire une terre, ar une terre argileuse, ce qui n'est pas le cas ici, puisque c'est une terre tourbeuse, donc c'est que de la matière organique. Il y a une perte d'énergie sous forme gazeuse dans l'atmosphère et un ralentissement de la végétation par le fait. Hein il faut absolument mettre les deux couches. Je vous ai dit que je ne retournais pas le sol, je vous ai pas dit que je ne travaillais pas. Alors je vais vous faire voir comment je procède. Quand on travaille le sol, il faut qu'on voit clair. C'est-à-dire qu'il faut le décaper. À ce moment-là, on le découvre. Et d'ailleurs, on peut le laisser quand même découvert plus ou moins longtemps au début pour que la terre se réchauffe. Si on a de l'herbe qui ressemble un peu à une pelouse, évidemment, avec ça, ça va, pas être... Ça va être trop dur. Alors on passe, à, on passe à un engin plus, plus puissant, on enlève la couenne, Et je mets le sol nu. Bon, les végétaux, je les emmène vers le tas de compost ou, ou momentanément dans l'allée. Et là, je vais travailler mon sol sans retournement. Un outil universel, tout le monde le connaît, oui. la fourche bêche. La fourche bêche donne une chance à mes vers de terre, les auxiliaires, de passer à travers les mailles quand j'enfonce. Oui. Il y a moins d'efforts à fournir. Quand je fais l'équivalent du bêchage, je ne vais pas être très convaincant parce que j'ai une terre si légère. Oui, oui. Moi, je rajoute de l'argile pour alourdir mon sol depuis plus de 30 ans. Oui. De, depuis 40 ans. Quand je trouve de l'argile, je mets une petite couche d'argile. Parce que la bonne terre de potager, ouais, je de vous le dire, il y a des choses que je vais sans doute oublier. La bonne terre de potager, c'est un tiers d'argile, un tiers de sable, un tiers d'humus. Les terres argileuses, celles dont tout le monde se plaint. Celles qui collent aux pieds, qui collent aux outils, il faut attendre que ça ressuive. Les terres argileuses sont les terres les plus généreuses. Celles qui font les plus beaux légumes. Celles qui conservent le plus longtemps l'eau. il est plus aisé d'alléger un sol lourd que d'alourdir un sol léger. Comment faire pour alléger un sol lourd méfiez vous de la réponse. Je vais vous la faire plus tôt. On serait tenté de dire du sable ou de la tourbe. On évite... Premièrement, de, de participer à la destruction d'une tourbière au profit de son jardin sous prétexte qu'on a les moyens financiers de le faire, ce n'est pas écologique. Donc, euh, si vous en avez, moi, vous avez, de la, vous avez une, une remorque d'argile, de, de, je vous donne à la place une remorque de tourbe. Mais si je m'en vais l'acheter, et sachez d'où elle arrive en ce moment, la tourbe que vous achetez dans les jardineries, sur les quêtes de Saint-Nazaire, d'Ukraine. Et dans le temps, elle arrivait Hollande, de de... De, du Pays Galles, d'Écosse, euh, mais petit à petit, on épuise les trucs. Et puis, euh, en principe, la France avait signé les conventions Ramsar en 1974, comme quoi les tourbières devaient être des zones protégées à travers le monde. Comment se fait-il qu'on trouve toujours de la tourbe dans les jardineries alors Et savez -vous où elle arrive sur les quais de Saint-Nazaire des montagnes, des marécages des environs de Kiev. Alors, je ne vous fais pas de dessin. <rire> Tchernobyl. Je suis là pour vous dissuader. La tourbe, ça laisse une terre lourde. C'est un fait gratuit, ça ne nourrit pas. C'est en recyclant, c'est déchets de cuisine, c'est ton de gazon, c'est feuilles mortes, c'est broyard de branchage, c'est gratuit, ça allège et nourrit à la fois. Et c'est un geste d'éco-citoyenneté, c'est éviter d'encombrer les déchetteries, les déchetteries ont forte affaire avec nos ferrailles, nos plastiques et nos produits chimiques. Ça y est, le disque est... Allez, c'est parti, c'est parti. La grelinette. Alors la grelinette, c'est Monsieur Grelin qui l'a breveté. Bon, il se l'est fait copier, on peut trouver des outils qui ressemblent à ça, qui portent d'autres noms. Mais la vraie grelinette. Elle n'est pas faite n'importe comment. Vous voyez l'angle d'attaque par rapport euh, aux manches. Et euh, un acier extrêmement solide. Donc euh, ça mais ça ça coûte une centaine d'euros quand même. Mais un bon outil est moins cher que plein de mauvais outils qu'on va changer euh, régulièrement. Ouais. Alors, il faut savoir la choisir. Ça existe à trois dents, à quatre dents ou à cinq dents. On la choisit en fonction de la nature du sol, bien sûr. C'est un sol argileux, on va prendre moins de dents. Et on la choisit aussi en fonction de ses biscotos. Même principe qu'à la fourche bêche évidemment, là, c'est pas aussi large, je vais pas aller aussi vite. On appuie dessus, on peut monter dessus si ça résiste un peu. Et voilà, on décompacte le sol sans le retourner. Et on n'en prend pas une grosse tartine, on prend une petite tartine si c'est compact. Et voilà le travail. Dès qu'on a fini son sol, de, de travailler son sol prêt à semer ou à repiquer, on s'empresse de recomposer les causes successives de la forêt par un apport de compost, ce qui ne, ce qui ne gêne pas de faire un semi-délicat. avec des semi-délicat, ça veut dire des graines minuscules comme les, comme comme euh, les, les salades ou le poireau aussi, c'est pas très gros. Ouais. Il faut donner avant de recevoir. Donc vous avez, vous avez, mis, vous avez mis ça, l'azote. Ouais. Et là, vous pouvez pailler tout de suite et on n'en parle plus. Hein ouais. Je vous ai dit l'épiderme le, le, et le derme, c'est le principe, le rapport carbone-azote. Et plus il, fait, plus il fait chaud, plus on paille. On, mais attention, au -delà de, jamais au-delà de 5 cm. D'ailleurs, 5 cm sur une planche potagère, moi, j'y arrive rarement parce que ça représente un sacré boulot. Hein. Mais maintenant, que ce soit des tontes de gaz, ou n'importe quoi, tout est permis. Bon, on évite le foin avec de la graine pour penser c'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Mais à défaut, si on avait rien d'autre que du vieux foin, eh ben il vaudrait mieux mettre du vieux foin pour pailler ces tomates que de rien mettre du tout. Quand le, vos voisins bombardent, il y a toujours des rescapés, oui. eh bah, ils viennent faire un tour. Moi j'avais deux, deux parcelles dans les potagers du Revoir, une en formation continue avec des gens de votre âge, de tous les âges, et puis aussi avec les étudiants. Donc le, ça, on voyait les mecs le matin à 7h le matin en cosmonautes. Et, et nous on était en bio, euh, En bio, imaginez que là, là autour on aurait 200 mètres carrés, et puis tout autour c'est de la chimie à, à outrance, hein, parce que c'est de l'arboriculture, donc ça, ça bombarde sec. J'ai vu les limaces manger des tomates, parce qu'il n'y avait rien d'autre à manger. Et les gens qui sont euh, coincés aux frontières, ils, ils vont manger les barbelés. Les deux mains dessus. Tu vois que la lame est là-haut hein? oui. Alors, on recule encore parce que pour prendre ton élan. Tiens, mets ton, tes deux pieds bien parallèles. Là, comme ça. Là, allez, on accélère, on y va. Et hop, on accélère, là, là, là, on accélère. Oula, oula, on accélère. Là, encore, encore. Allez, accélère tout seul, là. Allez, accélère. Et hop, tu vois Bon, alors, les, des roseaux verts, des fleurs fanées, des fougères, euh, tout y passe. Même des, les petites pousses de bambou, euh, on pourrait mettre des, des menus branchages, mais bon. Euh, C'était le hache ou hash land, On broyait les ajoncs pour nourrir les chevaux de en Bretagne. En brière, on ne la connaît pas parce que les brières ont été trop pauvres. La terre étant pauvre, les gens étaient pauvres. Donc euh, pour sacher une machine comme ça, au 19e siècle ou au 20e siècle, avant-guerre, euh, entre les deux guerres, il euh, fallait déjà être riche hein, pour sacher ça. Le compost, vous vous souvenez un tiers d'azote, <rire> deux tiers de carbone Le carbone, c'est tout ce qui est sec, tout ce qui se rapproche du bois, la paille, les roseaux secs, les fougères sestes. L'azote, c'est le, le, tout ce qui est vert, les tontes de gazon fraîches, les déchets de cuisine, les fruits pourris, c'est le mélange des deux. Une brouette de tontes de gazon, il faut l'éponger par deux brouettes de paille ou de feuilles mortes. On ne met pas que l'un ou que l'autre, car si on met, comme font la plupart des gens, je ne regarde personne, mais on voit au printemps les tontes de gazon qui s'accumulent au fond du jardin, près du voisin comme par hasard. Des montagnes de, de tontes de gazon, ça sent mauvais, c'est-à-dire ça chauffe. Euh, plus ça chauffe, plus ça sent mauvais. Et quand ça sent mauvais, c'est émission de gaz méthane dans l'atmosphère, pollution atmosphérique. On ne met pas que les tons de gazon ou les, que des fruits pourris. Euh, il y a un jus liquide qui s'écoule, euh, une double pollution par excès de nitrate au sol. Émission de gaz méthane et, et pollution par le sol. Deux pollutions. N'oubliez pas de mettre une pelletée de terre de temps à autre, car on vous vend des activateurs à compost. Mais des désactivateurs, c'est comme de la graine de perlin, c'est comme la, la poudre à, à bouture, euh, ça ne sert à rien. C'est fait pour être vendu. Une pelletée de terre, je crois vous avoir dit qu'un gramme de terre, c'était un milliard de micro-organismes. Plus vous mettrez de terre dans vos tas de compost, plus vite, plus vite ça se transformera en terreau. Ah voilà. on, a tout sous la main. on a tout sous la main, et gratuit, et gratuit. Tous les végétaux sont recyclables sur cette planète. Tous. Les pots d'orange, les pots de banane, les feuilles de noyer, les feuilles de platane. J'énumère ce que le mar de café, je sais quoi, les déchets de mères, et même les déchets carnés. Mais on ne balance pas un bout de grain animal crevé sur un tas de compost. On creuse, on enfouit, on recouvre. Tout est recyclable sur cette planète. Même les déchets radioactifs, mais ce n'était pas une raison pour nous truffer de, le pays de miner le pays de 58 réacteurs mais les déchets radioactifs les plus résistants c'est plusieurs centaines de millions d'années. Mais ça va aussi disparaître. Mais l'homme sera sans doute parti en voyage entre temps. À, à, à moins qu'il ait trouvé l'issue de secours. C'est sans doute par là. C'est sans doute par là. Oui. Alors. Non, non, le paradis, alors justement, le paradis, le paradis, paradis c'est ça. Retourner un tas de compost n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas le temps ni la force de retourner votre tas de compost, bah, le résultat sera plus lent. Ouais. Ça, il a, il, il a été retourné qu'une seule fois, hein. et euh, même un peu, un, peu, un peu tardivement. Mais, mais là, il, il est bon, et si on veut faire un semi-délicat, on le tamise. On a intérêt, pour ne pas compromettre la levée, d'avoir travaillé son sol finement et, et de distribuer un compost mûr euh, de façon à ce que les, les, les graines puissent passer à travers. C'est comme dans un gâteau, ça doit être beau, ça doit être propre, ça ne doit pas sentir mauvais. Bah, C'est comme le fond de culotte, ça doit rester propre. Ouais. <laughs> voilà. <laughs>